Doucement avant haute forme. <rire> Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Je vous présente Anne-Laure, la responsable du salon. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Je vous emmène bosser chez Franck Provost pour tester le job de coiffeur. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, explique-moi ce que représente ton entreprise. Mon entreprise, on a aujourd'hui 4 salons de coiffure, bientôt 5. Félicitations. Euh, merci. <rire> sur la Vendée. Sur quelle ville euh, Sur les Sables de Lonne, La Roche-sur-Yon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Chaland. Okay. ce qui représente 35 coiffeurs et coiffeuses avec nous. Et je recrute sur des profils de gens qui ont leur brevet professionnel, qui ont envie d'apprendre au quotidien dans leur métier, puisqu'on va leur laisser la possibilité de partir régulièrement en Académie franck Provo pour se former sur les nouvelles tendances au quotidien. Okay. Donc il va falloir que je m'inscrive, c'est ça Il va falloir que tu t'inscrives, <rire> on va t'envoyer chez franck Provo. Super On recrute des gens qui sont tout le temps de bonne humeur, parce qu'on est là pour prendre du plaisir, pour s'amuser dans notre métier. C'est un métier de passion. On est là aussi pour donner du plaisir à la cliente. Et alors, en quoi ça consiste le métier au quotidien Alors, alors toute la réalisation la euh, voilà, des tâches classiques de shampoing, coupe, balayage. Toute la partie prise en charge de la cliente de A à Z. De l'accueil jusqu'à sa sortie du salon. Et une grosse partie de conseil client. Ce que la cliente doit pouvoir porter euh, par rapport à sa forme de visage, par rapport à la tendance mode, sur comment elle va pouvoir se recoiffer euh, à la maison aussi c'est vraiment notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner la cliente au quotidien comment elle peut s'amuser avec ses cheveux. Et pour les hommes aussi. Et pour les hommes grave. aussi. <rire> pour les femmes. Et ma formation, du coup, elle commence aujourd'hui Alors, ta formation, elle commence aujourd'hui en salon avec Cassandra. Donc, elle t'attend l'espace shampoing. Je te laisse aller la retrouver. Merci. Bonjour Cassandra. Bonjour. Je suis ravie de venir bosser avec toi aujourd'hui. Très bien, je te montre comment on fait le shampoing. Ouais, super. Donc, tu commences par vérifier que la température de l'eau est bonne. Ok. Et puis après, tu y vas. Alors, alors explique moi toi, pourquoi tu aimes ce job pour la créativité ouais. et puis la satisfaction client, D'accord. ça fait partie des choses importantes, euh, importantes du métier. Et chez Franck Provost et dans ce salon en particulier Pour la formation interne qu'il peut y avoir, ouais. euh, le concept, l'environnement aussi. L'ambiance L'ambiance. C'est bien là ce que je fais C'est très bien. <rire> Super, très, très va bien. bien Très bien. Ouais. C'est parfait. Et alors explique-moi, toi, ta formation, ton parcours. Alors hein. moi, j'ai commencé par deux ans d'apprentissage pour mon, mon brevet professionnel, ouais. euh, qui s'est déroulé sur deux ans. Ensuite, j'ai enchaîné euh, en tant que collaboratrice pendant quatre ans. Okay. Et là, je suis passée manager depuis septembre 2018. Félicitations. Merci. C'est bien comme ça <rire> N'hésite pas à frotter tu un peux peu montrer plus... Hein. Euh... Et alors, les qualités qu'il me faut pour bosser dans ton équipe Être passionné, ouais. motivé, et puis avoir le sourire. <rire> Génial. Bon ça va, ça devrait pas te composer Ça devrait se bien se passer. Si tu aimes la communication et la mode, j'ai un job pour toi. Les deux c'est mieux, mais on recrute aussi en apprentissage. Tu commenceras par le shampoing et tu évolueras très vite sur la coupe. Viens bosser bah chez nous, en ville, à La Roche-sur-Yon ou Chaland, au bord de mer, sur les sables d'Olonne ou Saint-Gilles. Nous travaillons du lundi au samedi sur 4 jours. Tu travailleras en autonomie et en responsabilité avec une équipe pour te soutenir en bienveillance. Alors merci beaucoup pour la découverte de ton salon et de ce métier. Merci à toi, c'était un plaisir. Bon moi j'ai définitivement pas le profil pour devenir coiffeur, je te rends le matériel. Merci, <rire> je vais le garder, je pense. Par contre si vous vous avez envie de bosser dans l'équipe d'Anne-Laure, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Alors là dans les yeux, hein. je pense on a bien fait. N'hésite <rire> pas, attention, n'y a pas trop à Coupez